J'ai vu une fois c'est passé sur lit. A la fin la C'était du lit. Ouais c'est une pute. T'en as pas ça à la fin. C'est passé sur lit, je te jure c'est vrai. Tu vois la fin du jeu Non. Il y a un code. Encore. Non ça va pas Je bien. Je te la fin du jeu. Non non non non non non non non non non non non non non non non mais mais mais mais mais mais le you <laughs>